Je vais vous montrer comment on prépare l'entraînement de Pâques à base de succès amande, ensuite d'un coustier praliné et d'une mousse au chocolat. Nous allons commencer par confectionner le biscuit succès amande. On aura besoin de poudre d'amande, on aura besoin de sucre semoule et de sucre cassonade, de fécule, de blanc d'œuf de et de sucre semoule pour serrer les blancs. Voilà, nous allons donc commencer par monter en première étape les blancs d'œuf. Le, ...le sucre va permettre de serrer les blancs, hein, d'avoir des blancs fermes. Et là par contre, vous voyez, il faut qu'ils soient une texture assez ferme. Nous allons débarrasser nos blancs et nous allons mélanger la poudre d'amande, le sucre et la fécule. Voilà. il est très important de, mélanger le, de bien mélanger la poudre d'amande, le sucre et la fécule avant d'incorporer les blancs. Hein. Voilà, maintenant nous allons donc mélanger les, les blancs délicatement. Et je vais continuer avec la spatule pour éviter de faire retomber le, le mélange. C'est très important, hein. sinon nous aurons un biscuit qui ne va pas développer. Hein. Vous voyez, maintenant, on a une bonne texture, on a bien macaronné le, le biscuit. Maintenant, nous allons pouvoir le dresser sur une plaque à l'aide d'une poche. Voilà. Euh, avant de dresser le biscuit, une petite astuce pour être assez régulier, c'est de tracer un rond sur le papier sulfurisé. Et surtout, ne pas oublier de retourner la feuille de sulfurisé, de papier. Voilà. Je vais commencer à dresser. Donc nous allons commencer par le milieu et avec une pression régulière en allant vers les extérieurs. Voilà, notre biscuit donc est maintenant dressé. Nous allons pouvoir maintenant le mettre en cuisson dans un four ventilé chauffé à 180-200 degrés pendant 8-10 minutes. Voilà, pendant ce temps, nous allons préparer le coustillant à base de praliné. Donc, nous allons utiliser dans cette recette du chocolat de couverture lactée. Nous allons utiliser de la pâte de noisette et de la brisure de crêpe, qui peut être remplacée, le cas échéant, par des brisures de biscuits, par des brisures de gaufrettes aussi. On peut faire, on peut varier. Donc pour le croustillant, nous prenons tous les ingrédients et il suffit de faire un mélange. Alors ce qui est important, c'est de bien mélanger le chocolat de couverture avec la pâte de noisette pour avoir un mélange bien homogène. Une fois le mélange hein, bien mélangé, nous allons incorporer les brisures de crêpes. Voilà, hein, nous avons le croquant qui est bien mélangé, donc je vais maintenant le réserver et nous allons procéder au montage de l'entremets. Voilà, nous allons maintenant décoller le biscuit de la feuille de papier sulfurisé, le poser sur une autre plaque et par dessus nous allons mettre notre cercle entremet et avant de voilà nous allons bien égaliser à l'aide d'un petit couteau d'office voilà afin d'avoir un entremet Bien monté, bien net. Une fois le biscuit donc bien égalisé dans le cercle, en nous allons pouvoir maintenant étaler une pellicule de croquant pâte de noisette et brisure de crêpe. On étale bien. Hein, le... Alors il ne faut pas non plus euh, mettre une trop grosse épaisseur de de croustillant. Hein, euh, euh, un demi centimètre largement suffisant, sont suffisant. Hein. Nous allons pouvoir donc maintenant passer à la ré réalisation de la mousse chocolat, qui est la dernière étape de l'entremet. Hein, on ne peut pas réaliser cette mousse trop à l'avance, sinon elle risque de retomber un peu. Hein. Voilà, maintenant nous allons monter la crème fouettée pour la mousse, et vous voyez que je viens de la sortir du frigo, car il est très important pour monter une crème chantilly de l'avoir bien froide, bien fraîche. Hein. Voilà, nous avons la crème fouettée, vous voyez, montée, mais de texture un peu mousseuse. Hein. Il ne faut pas la monter trop ferme pour gagner évidemment en volume et en texture. Hein. Nous allons maintenant incorporer le lait chaud dans la ch le chocolat de couverture. Hein. Chaud c'est important, hein, bien sûr, pour ne euh, pas que ça fige, hein, pour pas que le chocolat se fige. Hein. En quelque sorte, ça ressemble un peu à une, à une ganache. Hein. Voilà, maintenant que le chocolat est bien mélangé, homogène, bien lisse, hein, nous allons pouvoir incorporer la crème fouettée. Alors, c'est ce une étape importante, hein, parce qu'il faut éviter que le chocolat ne fige hein, avec, le, avec le froid de la, de la crème fouettée. Hein. Donc, bien mélanger. Normalement, il n'y a, a pas de problème. Hein, le, hein, on peut le mélanger assez rapidement. Hein, sans, comme la chantilly est déjà montée assez mousseuse, on n'aura pas trop de... Le souci de ce côté-là, la crème fouettée qui est correctement incorporée au chocolat, nous allons procéder maintenant au montage de l'entremet. A l'aide d'une palette, on va garnir donc notre entremet avec notre mousse au chocolat et prendre bien soin d'aller lisser la mousse sur les bords de l'entremet pour éviter d'avoir des bulles d'air. Et on appelle ça aussi un montage en cloche. Une fois donc le gâteau bien garni, il va falloir étaler la mousse correctement afin de bien lisser la surface d'entremet pour avoir une finition parfaite. Pour cela donc, on sert d'une palette métallique et on va lisser. Voilà, l'entremet donc est terminé, le montage est terminé, nous allons maintenant passer le, le gâteau au congélateur pendant minimum deux heures afin de pouvoir le travailler comme il faut ensuite pour la décoration. Donc maintenant c'est une étape obligatoire pour avoir une bonne définition parfaite. Hein voilà, maintenant nous avons vu le montage de l'entremet. Hein, maintenant, libre à vous donc, de le décorer avec de la poudre de cacao, voire un glaçage au chocolat et des éléments de décor que l'on trouve dans le commerce. Avec des mini-tablettes de chocolat, avec des fritures achetées dans le commerce, des petites cloches et une petite cage en chocolat qui, va, qui ressemble un peu à un nid de Pâques.